Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 25 nouvelles fonctionnalités que viennent de nous sortir Airbnb. Alors, au moment où je te fais cette vidéo, ces fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles pour tout le monde. Il faut s'inscrire, tout simplement, il faut faire la demande. mais On va le voir ensemble dans quelques instants et comment faire ce genre de choses. C'est surtout que ces 25 nouvelles fonctionnalités sont des fonctionnalités qui étaient attendues et des fonctionnalités qui finalement vont encore plus loin dans l'approche dans l'expérience qu'on a par rapport à airbnb c'est vrai que moi je parle beaucoup d'airbnb sur cette chaîne youtube tout simplement parce que pour moi c'est la plateforme aujourd'hui qui convient parfaitement à nos réservations en courte durée ça fait aussi beaucoup de débats est-ce qu'il faut aller sur booking est-ce qu'il faut aller sur d'autres plateformes tu le sais aujourd'hui moi j'ai vraiment accès tout mes, mon développement, le développement de mes entreprises puisque j'ai plusieurs entreprises en location courte durée, et bien sur Airbnb et là encore ça se confirme puisque aujourd'hui la question qu'on est légitime de se poser et que peut-être tu es en train de te poser et tu me diras d'ailleurs dans la partie commentaire, c'est finalement est-ce qu'on a toujours besoin d'un channel manager Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant puisque tu reçois entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'investissement en bourse aussi et je te parle surtout d'entrepreneuriat et plus particulièrement de location courte durée, donc tout ce qui est autour de la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartements, Deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis de démarrer de zéro, qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière aujourd'hui, c'est vrai. Et grâce à ça, et eh bien du coup, et grâce à ces activités-là, tu vas voir que tu vas pouvoir te lancer dans un business rentable en 30 jours. C'est surtout que tu n'auras pas besoin de crédit bancaire et tu n'auras pas besoin de faire d'apport ou du moins un apport très faible. Aujourd'hui, franchement, de tous les business que je connais, il y en a très peu qui répondent justement eh bien, à ces différentes exigences. Et si toi aussi, tu veux te lancer dans ce type d'activité, obtenir ta liberté financière et lancer une activité dans l'immobilier, sache que c'est possible. Et pour ça, je t'ai préparé tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu news et on va parler des nouvelles fonctionnalités. Peut-être qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, tu déjà, as déjà pu les constater, tu as déjà pu accéder eh bien, à la revue de presse qu'a livré Airbnb, mais j'aurais qu'on rentre un peu plus dans le sujet, j'aurais qu'on décortique ça ensemble et surtout qu'on se pose des questions finalement sur le futur. Tu le sais, moi j'aime bien être avant-gardiste sur mon activité, j'aime bien avoir une visibilité maximale et c'est surtout que, bah, aujourd'hui, il y a des questions à mon sens qui sont légitimes de se poser et notamment c'est est-ce qu'on a toujours finalement besoin d'un channel manager Alors on va déjà découvrir les différentes fonctionnalités, on va aussi les utiliser, regarder ça un petit peu ensemble et puis ensuite eh bien, on verra tout simplement Qu'est-ce que moi, je pense de tout ça Et qu'est-ce que mon sens Il est important aujourd'hui euh, de faire son focus sur, par rapport à son activité. Parce que c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens en ce moment. Il y a beaucoup de child managers présents sur le marché. Donc certains vont te permettre d'automatiser des choses, d'autres vont te permettre de faire du lay management. Tu as des outils qui vont te permettre de faire du… effectivement de calculer tes prix, d'analyser le marché, etc. Euh, tu as aussi des applications qui aident les conciergeries à mieux gérer eh bien, euh, tout simplement l'organisation de leur activité, le personnel, etc. Et d'ailleurs, je te livrerai eh bien, une petite… Euh je ferai un petit teasing sur quelque chose sur lequel je suis en train de te préparer. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je livre peut-être un petit peu moins de vidéos, je suis moins présent, mais c'est parce que je travaille sur un gros projet de fond et je vais t'en reparler dans quelques temps. Donc, reste bien connecté, abonne-toi à cette chaîne YouTube dès maintenant puisqu'à mon sens, tu vas pouvoir recevoir pas mal d'actualités dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, ce que je te propose, c'est que déjà là, on aille sur mon écran et que justement, on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc Airbnb nous annonce 25 nouveautés pour les hôtes du calendrier à la procédure de départ. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, mais on va déjà regarder de manière assez générale qu'est-ce qu'ils nous ont préparé. Donc ils nous ont préparé un outil de tarification repensé. Donc désormais tous les outils de tarification figurent dans le calendrier. Vous pouvez facilement définir et ajuster vos prix à partir d'un seul et même endroit. Grâce à notre nouveau détail du prix, vous pouvez également euh, visualiser le prix total pour les voyageurs et ce que vous gagnez. Donc en gros, on va le voir après, c'est-à-dire que quand tu mets ton prix dans le système, automatiquement, il te dit, toi, qu'est-ce qui te reste in fine dans ta poche une fois que voilà, tu as pratiqué tes différents tarifs. Et aussi, tu vois ce que le voyageur eh bien, tout simplement va payer. Alors, il y avait déjà cette fonctionnalité-là, mais c'est vrai qu'elle n'était pas aussi claire à mon sens. Et là, finalement, tout se pilote depuis le calendrier. C'est vrai que le calendrier Airbnb, franchement… Il est vraiment bien fait à mon sens, Il y a, tu peux même mettre des couleurs, etc. en fonction de différents paramètres que moi j'utilise. Et c'est vrai que ça c'est top parce que du coup tu as une belle visibilité et quand tu as pas mal d'annonces, moi aujourd'hui j'en ai 80, c'est vrai que ça donne une belle visibilité sur ton, sur ton, sur ton calendrier. Ensuite tu vas pouvoir, et là c'est une grosse avancée et notamment bah, ça répond à des problèmes de, notamment d'analyse de son marché puisque tu le sais si aujourd'hui tu veux être un haut de performant, eh bien, on fait ce qu'on appelle du revenu management ou aussi du yield management. C'est quoi Eh bien, c'est tout simplement qu'on adapte les prix qu'on pratique par rapport eh bien, à notre marché. On les adapte aussi par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'offre et la demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des outils type Price Labs, Brilliant Pricing, tu as RDNA qui te permet de faire ce genre de choses et qui te permet tout simplement de, de, faire, de, de voir un petit peu le marché. Tu as notamment une fonctionnalité sur RDNA qui est le qui est le, le pacing, c'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour anticiper le futur, voir ce qui a été déjà loué, pas loué, combien combien de pourcentage ça représente. Enfin, Tout ça, ce sont des informations qui sont très pertinentes pour améliorer eh bien, notre performance en termes de tarification et aussi pour le remplissage de nos appartements. D'ailleurs, maintenant, on parle de plus en plus du rêve part, on ne parle, parle plus de taux de remplissage, on ne parle plus de prix. On parle du rêve par tout simplement parce que c'est l'association des deux. Hein, moi, c'est ce que je dis tout le temps à des propriétaires par exemple qui me confient leur appartement en conciergerie ou même quand moi je fais mes propres analyses. Bah, en fait, on ne peut pas raisonner en taux d'occupation puisque ça ne veut rien dire, il manque le prix en face. Parce qu'on peut très bien avoir un taux d'occupation à 100% et pratiquer du 20 euros la nuit alors qu'au contraire, tu as quelqu'un qui a pratiqué du 50 euros qui lui a peut-être que 50% de taux d'occupation mais qui sera quand même plus performant que toi. Tu comprends eh l'approche donc là, ce que nous a rajouter Airbnb, c'est qu'en fait, tout simplement, quand tu es sur euh, l'annonce, enfin, sur le calendrier, eh bien, tu vas pouvoir analyser les logements similaires au tien par rapport à une carte et tu vas pouvoir comparer les prix que tu pratiques par rapport à eux. Alors là, il peut y avoir un petit danger parce qu'effectivement, ça veut dire que là, le revenu management jusqu'à aujourd'hui était réservé un petit peu pas à l'élite, mais en gros à ceux qui euh, étaient en mode professionnel. Là, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut finalement se dire bah ok, euh, je suis peut-être un petit peu trop cher, je vais baisser mes prix pour du coup être dans le prix du marché. Donc, ça peut être très bien, mais c'est vrai aussi que ça va renforcer la concurrence parce que du coup, ce que certains faisaient de manière professionnelle, d'autres le faisaient pas. Donc, c'était on va dire une longueur d'avance qu'on avait par rapport aux autres. Là aujourd'hui, on va plus l'avoir très clairement parce que là aujourd'hui, Airbnb nous met des outils entre les mains qui nativement nous permettent de le faire. Alors, c'est pas aussi poussé que euh, des vraies analyses qu'on peut faire avec RDNA notamment ou avec d'autres logiciels mais enfin quand même je trouve que euh, là Airbnb est en train de gommer euh, tous ces les outils qu'on avait à notre disposition aujourd'hui je pense à Price Labs par exemple c'est vrai que Price Labs a des fonctionnalités quand même un peu plus évoluées mais enfin euh, honnêtement quand on prend tout le panel d'outils qui est disponible sur Airbnb franchement on peut se poser la question est-ce que demain j'aurai toujours besoin de Price Labs moi je te le dis sincèrement c'est la question que je me pose et tu me diras dans la partie commentaire ce que tu en penses. Donc là, du coup, on retrouve ensemble bah, justement cette nouvelle fonctionnalité. On a aussi la possibilité, alors là, c'est plus un, quelque chose de, plus, de plutôt ergonomique. C'est-à-dire qu'auparavant, quand tu voulais prendre une série donc, de nuitées, il fallait bah, cliquer sur chaque, euh, tout simplement sur chaque, euh, sur chaque euh, date. Là, tu fais glisser et tu auras une possibilité aussi d'avoir une visibilité au mois et à l'année. Donc ça c'est vrai que c'est des petites choses, là c'est plus de l'ergonomie on va dire que réellement des fonctionnalités plus intéressantes. Un truc qui est super intéressant, c'est les instructions de départ intégrées. C'est-à-dire que là en fait tu vas pouvoir ajouter rapidement des instructions de départ courantes à ton annonce et inclure facilement des demandes personnalisées. Les voyageurs verront les tâches à faire avant de partir et ils pourront simplement appuyer sur l'écran pour vous informer de leur départ. Et ça c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'on a besoin de savoir pour mieux organiser le travail derrière, à quelle heure ils vont partir. Alors, même si aujourd'hui, on fait des messages en automatique pour leur demander leur horaire, là au moins quand ils partent, déjà, on peut leur demander, leur rappeler des petites tâches qui peuvent réaliser au départ, qui peuvent faciliter le travail des aides ménagères. Mais c'est surtout que là, on va pouvoir avoir une information comme quoi, ça y est, ils sont réellement partis et donc, on peut accéder au logement. Donc, imaginons qu'ils partent un petit peu plus tôt. Bah, c'est vrai que pour l'organisation dans le travail, c'est quand même nettement, euh, nettement apprécié. On aura aussi un accusé de réception des messages lus. Donc, euh, typiquement, bah, quand le voyageur ou quand vous aurez un message, bah, en fait, on saura s'il l'a réellement vu ou pas. Euh, ce qu'on n'avait pas auparavant, donc ça permet bah, d'éviter de le relancer. Au moins, vous savez qu'il a vu le message, l'information allait passer. Je pense par exemple au message justement du, du prix de check-out qu'on envoie la veille. Bah, là, au moins, vous savez qu'il a vu le message. S'il ne vous répond pas, bon j'ai envie de vous dire, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Quoi. alors Autre chose aussi, et là, ça va plus dans l'esprit de la conciergerie, euh, là, en fait, c'est, euh, enfin, ou du moins, quand vous êtes propriétaire, que vous travaillez, par exemple, avec une conciergerie, ou vous travaillez avec une personne tierce, un co et que, bah, du coup, il vous envoie sa facture en règle générale en début de mois par rapport aux prestations qu'ont été faites le mois précédent, et ça, ça peut être un vrai plus pour la conciergerie, pour faciliter sa trésorerie, son, son BFR notamment, son, son fonds de roulement. Eh bien, c'est tout simplement que là, vous allez pouvoir, depuis l'application Airbnb, eh bien, tout simplement, euh, bah déjà donner des niveaux d'autorisation de, de, de, par rapport eh bien, aux accès euh, donc, du euh, compte Airbnb. Je sais que des propriétaires euh, ne voulaient pas forcément donner accès à l'intégralité, parce que quand on était en code, finalement, bah, on avait accès à l'intégralité, sauf la partie financière, on avait accès à l'intégralité euh, du, du, du compte. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là aujourd'hui, on va pouvoir définir des niveaux. Donc, soit c'est un accès complètement intégral, soit on n'a accès qu'au calendrier, soit on a accès éventuellement à la boîte de réception. Euh, ou voir les deux en même temps donc ça c'est bien ça peut de donner des, des niveaux euh, d'accès donc je pense par exemple si vous avez une aide managère je pense par exemple si vous avez eh bien, un city manager ou par exemple quelqu'un qui est habilité à uniquement répondre au message ben, en fait il aura accès qu'aux fonctionnalités né euh, nécessaires donc ça c'est à mon sens c'est vraiment bien euh, ça permet vraiment de, de clarifier les choses et encore une fois, là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'un chain manager Parce que mine de rien, le chain manager nous permettait de faire ce genre de choses. Là, aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, votre aide manager pourrait très bien avoir accès qu'au calendrier, comme ça, c'est bah, les entrées et les départs. Mais on va voir qu'il y a quand même des limites à tout ça. Et justement, je vais vous expliquer un petit peu ma vision sur, euh, sur ça. Et on va, en... ça sera plutôt vers la fin de cette euh, vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aujourd'hui en profiter de, de ces fonctionnalités-là, vous pouvez l'utiliser en avant-première, euh, puisqu'en fait, ils appellent ça « l'édition été 2023 ». Donc là, vous pouvez eh bien, euh, tout simplement euh, l'utiliser. Par contre, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Enfin, à mon sens, c'est une vraie avancée, donc je ne vois pas du tout pourquoi on voudrait revenir en arrière. Par contre, ce que vous demandez Airbnb, c'est de laisser un feedback, c'est-à-dire tout simplement de partager avec eux eh bien, votre retour d'expérience. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra améliorer D'ailleurs, Airbnb a toujours été dans cette logique-là, donc n'hésitez pas à le faire. Ne pensez pas que ce que vous allez dire va tomber aux oubliettes, pas du tout. C'est trié derrière et euh, Airbnb est là pour améliorer tout ça. Donc là, ils nous ont remis les différentes fonctionnalités pour les hôtes. Donc, « Consultation du prix total », on l'a vu, « Sélection des dates »,« Instructions de départ intégrées ». Donc là, on laissera des instructions aux voyageurs, les accès de réception, l'onglet « co-hôte, l'accès en avant-première, euh, le détail des prix, ça on l'a vu tout à l'heure, « Comparaison des logements similaires », on l'a vu aussi, « Paramètres et prix de disponibilité »,« Réduction à la semaine et au mois », donc là, on l'avait déjà, mais là, en fait, c'est beaucoup plus simple en termes d'utilisation. Une vue du calendrier annuel sur le mobile qu'on n'avait pas auparavant, les informations de départ sur mesure, donc on va le voir juste après, les instructions, les informations de départ automatiques, donc des messages automatiques. Bon, ça on pouvait déjà le faire, mais c'est vrai que là, c'est encore plus mieux réalisé parce qu'auparavant c'était juste un message qu'on envoyait. Là, c'est en gros un message en donnant les instructions. Donc la personne va pouvoir cliquer dessus et en fait, automatiquement, elle est rebasculée sur la nouvelle fonctionnalité d'Airbnb qui est, eh bien, la checklist de tout ce qu'elle doit réaliser, et le petit bouton à la fin, je suis parti, clac, et du coup, nous, on sait qu'il est réellement parti. Euh, alors, autre chose aussi euh, qui est arrivée, alors, euh, qui, qui concerne cette fois-ci plus les chambres, euh, c'est en fait un passeport hôte. C'est-à-dire que, bah, effectivement, quand vous louez, quand un voyageur loue des chambres, en fait, la question légitime qui se pose, c'est chez qui je vais tomber, euh, qui est le propriétaire, enfin, euh, il y a, y a des lieux d'inquiétude, forcément. Euh, qu'on peut avoir. Donc pour simplifier ça, eh bien, en fait euh, Airbnb a pensé à un système de passeport en gros euh, par rapport aux hôtes où là finalement eh bien, le propriétaire va renseigner tout un tas d'informations, le concernant mais aussi à titre personnel pour que du coup quand le voyageur est sur l'annonce chambre, eh bien, automatiquement il puisse avoir une, une vision sur le propriétaire de manière un petit peu plus euh, étendue que lorsqu'il loue le logement en entier. Donc, ils ont rajouté des filtres et ils ont rajouté une catégorie chambre. On va la découvrir tout de suite dans quelques instants. D'ailleurs, on peut même aller sur ça tout de suite. Euh, donc, du coup, on va aller sur Airbnb. Et donc, imaginons, donc euh, moi, je prends ma ville. Donc, on va prendre par exemple. Bon, là, même en fait, ici, typiquement, voilà. Là, ce sont des chambres. Donc, vous avez euh, « bah, Room », en fait. C'est le premier onglet qui est proposé aujourd'hui. Donc, c'est assez, assez incroyable. Euh, aujourd'hui, le premier onglet qu'on voit sur la page, c'est les chambres. <coughs> donc là, on retrouve, vous voyez, juste ici, eh bien, le, euh, donc le, le fameux passeport. Et quand vous cliquez dessus, ben voilà, vous retrouvez tout de suite l'affiche du, euh, du propriétaire avant même de voir finalement eh l'affiche de l'appartement. <coughs> Pardon. Euh, donc, ça, c'est plutôt. Euh, voilà, ça permet de rassurer justement chez qui vous allez, etc. Donc, ça, c'est une, une des fonctionnalités qui a été euh, rajoutée. Donc, ça, je trouve ça plutôt. Euh, euh, plutôt, euh, plutôt ludique. Et après, sur la réservation des appartements, ça reste globalement euh, standard. Alors, moi, ce que je voulais vous parler aussi, c'est... Donc, on arrive ici. Donc là, du coup, on a les différentes... <coughs> différents... Euh, différentes euh, Donc, postes qui ont été faits par rapport aux différentes fonctionnalités. Et je voulais... Euh, bah, par exemple, on va prendre le départ clair et simple. Voilà. Voilà. Euh, donc vous allez par exemple bah, créer une liste de départ, donc par exemple rassembler les serviettes sales, jeter les ordures, éteindre les lumières et les, et les appareils, tout verrouiller, rendre les clés, etc. etc. Vous pouvez rajouter des instructions euh, spécifiques par exemple à votre, à votre logement. Euh, et du coup, euh, vous pourrez insérer un rappel de départ automatique, donc on le voit juste ici. D'accord Avec l'heure de départ. Donc, il y aura un push hein, qui sera fait de l'application Airbnb, qui sera envoyé sur le téléphone de du, du, du voyageur en disant N'oubliez pas de partir donc, à telle heure et voici la procédure lors de votre départ. Donc, l'affiche de départ, les remarques, voilà, tout est euh, pensé par rapport à ça. Donc, moi, je trouve ça, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment génial. Ça évite des, des voyageurs qui, euh, qui oublient euh, l'heure de départ ou qui oublient de faire. Euh, euh, certaines opérations avant, avant leur départ. Alors, il faut que ça reste dans la limite, hein, c'est ce que dit Airbnb. Hein. Le but, ce n'est pas de leur faire faire le ménage intégral, puisque justement, c'était euh, la grosse polémique qu'il y, euh, qu y avait encore ces dernières semaines, où le voyageur euh, bah, se plaignait qu'il se retrouve euh, eh bien, euh, à devoir faire des, des, des prestations qu'il n'aurait jamais fait s'il était allé à l'hôtel notamment. Autre chose aussi, donc là les versements. Donc euh, là vous allez voir ici euh, donc, une fonctionnalité qui permet d'attribuer des, euh, des tâches euh, spécifiques, hein, des autorisations sur l'utilisation de votre compte Airbnb. Donc ça c'était vraiment top. Et on peut partager euh, donc, les euh, versements, soit en pourcentage, soit en valeur euh, fixe. Euh, et on peut mettre aussi des valeurs minimum de reversement. Enfin, c'est quand même plutôt bien fait. Alors. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'auparavant, on avait possibilité de détourner cette fonctionnalité, notamment en paramétrant des RIB, on va dire, dans le, dans, dans le système Airbnb et en disant, bah voilà, sur la réservation, il y a tant de pourcents qui vont aller sur mon compte et puis il y a tant de pourcents que je reverse aux cotes. Là, c'est quand même beaucoup plus simple euh, et ça revient d'ailleurs à une fonctionnalité qui avait à l'époque, moi, quand j'ai commencé à faire du Airbnb, cette fonctionnalité existait à l'époque sur Airbnb, elle avait été retirée et là, elle était clairement à destination bah, des conciergeries, des cohorts, hein, mais elle avait été retirée et là, aujourd'hui, elle est réintroduite à nouveau. Donc là, moi, je pense pour vous en tant que conciergerie, ça peut être un vrai plus d'utiliser cette fonctionnalité-là. Euh, voilà euh, sur les différentes euh, fonctionnalités. Autre chose aussi que je voulais vous parler. Euh, oui, l'email le, anonyme a complètement disparu. Alors vous savez, l'email anonyme, c'était enfin, est en train de disparaître dans les prochains, dans, dans, dans un mois. En gros, c'était quoi C'était que Airbnb ne diffuse pas d'informations confidentielles par rapport aux voyageurs. Eh bien, aujourd'hui, enfin euh, jusqu'à aujourd'hui, Airbnb, vous savez, créait un email euh, dynamique un email Airbnb, on va dire, correspondant au voyageur. Donc, vous pouviez très bien contacter le voyageur via cet email et automatiquement, le voyageur recevait un email connecté à son compte Airbnb, connecté à sa boîte mail. En gros, vous pouviez en fait échanger avec le voyageur via un email finalement, mais un email dynamique. Là, aujourd'hui, ils vont complètement l'arrêter. Aujourd'hui, ils considèrent que tout doit se faire par rapport à la plateforme directement. Donc, il n'y aura plus du tout cette possibilité-là. Donc là, pour ceux qui l'utilisaient encore, je pense par exemple à des challenge managers où je sais qu'il bah, y avait ces fonctionnalités-là qui étaient utilisées. Aujourd'hui, ça ne fonctionnera plus. Donc, autant dire que le challenge manager ne pourra plus gérer cette partie-là. Je pensais notamment à des envois de factures ou des choses comme ça. Eh bien, aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Donc, ça, c'est clairement euh, terminé. Alors, du coup, euh, donc là, beaucoup de fonctionnalités, comme vous avez pu le voir, qui sont très intéressantes. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que le challenge manager reste quelque chose de toujours indispensable alors, moi, vous le savez, je fais particulièrement et de manière assez intensive du Airbnb. Je ne fais pas de booking ou du moins, je le fais si je n'ai pas le choix parce que le propriétaire m'impose de faire du, Airbnb, je, du booking. Pardon. Mais je ne le fais pas pour toutes, notamment, ces raisons-là. Pour plein d'autres raisons également, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, parce que pour moi, jouer la carte à fond d'une plateforme, c'est euh, quand je dis une plateforme, ce n'est pas forcément que Airbnb, ça peut être que booking. Mais aujourd'hui, jouer à fond une, une plateforme, c'est pour moi se donner toutes les chances de maximiser son taux de réservation, tout simplement, parce que vous jouez la carte à fond de la plateforme. Les plateformes sont au courant, ils ont des algorithmes pour déterminer tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai choisi Airbnb parce que bah, déjà, l'histoire de la caution, pour moi, est quand même beaucoup plus simple, parce aujourd'hui, on ne parle pas de caution sur Airbnb, on parle d'assurance. Pour moi, ça me cause beaucoup plus et ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, c'est moins compliqué, et puis c'est surtout que Airbnb aujourd'hui on le voit a des outils qui sont de plus en plus performants. Et honnêtement, je vous le dis de vous à moi, aujourd'hui, à mon sens, si vous êtes que sur Airbnb, vous n'avez plus besoin de Channel Manager. C'est c'est clair. Alors je ne vous cache pas aussi que je vous ai prévu une autre vidéo euh, prochainement où je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Je pense même que j'en ferai une, un format masterclass, comme j'avais pu faire une époque sur euh, l'intelligence artificielle. Euh, mais pour moi, euh, là, clairement, euh, si aujourd'hui vous n'utilisez vraiment qu'une plateforme, quest ce qui fait que finalement un China Manager reste pertinent, c'est que quand vous avez plusieurs plateformes, le gros avantage, c'est que euh, vous avez euh, la possibilité de, finalement, de, de tout agréger dans une seule et même application. Mais au final, on s'aperçoit que dans l'utilisation, dans, dans l'usage commun, hein, comme moi je peux voir au quotidien, toutes les personnes que j'accompagne, en fait, elles utilisent toutes leurs propres applications. Euh, C'est rare qu'elles utilisent que Chain manager pour répondre notamment aux voyageurs. Généralement, elles utilisent l'application Airbnb pour répondre aux voyageurs ou l'application Booking pour y répondre. Et en fait, elles ne sont pas forcément tout le temps dans le Chain manager. Pour moi, je trouve que... Le chain manager, aujourd'hui, devient de moins en moins indispensable. Je ne dis pas que ça ne l'est pas et je ne vais pas vous dire arrêter, mais personnellement, je vous le dis, voilà, euh, nous, on va arrêter le chain manager. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, nous, on, a, on est en train de repenser notre activité euh, plus au format chain manager, mais au format plutôt CRM. C'est-à-dire qu'on va plutôt être dans un format de, de logiciel, d'application, de gestion de notre équipe. Et là, c'est différent. La vision n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus le chain manager comme un outil pour faire les réponses aux messages, pour faire les envois de factures, pour faire les prises de caution. Non, on oublie tout ça. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire. On oublie donc cette, cette, ce chain manager-là. Ça n'empêchera pas qu'on sera interconnecté par rapport au, au calendrier, hein, qu'on soit très clair. Alors, je sais qu'il reste un point noir dans ce, ce côté-là qui est que quand vous, quand vous connectez des calendriers entre eux, entre les plateformes, la synchronisation n'est pas immédiate. Contrairement au Chain Manager où il y a un principe de vérification du calendrier avant que la réservation puisse se faire sur une autre plateforme. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'était ça le vrai point fort du Chain Manager. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous en avez pu, il reste cette petite problématique. Bon, on verra comment on la résoudre, mais il restera cette problématique. Aujourd'hui, moi, je réfléchis plus en mode CRM, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai des équipes. J'ai des personnes qui interviennent sur les ménages, j'ai des personnes qui interviennent sur euh, les différentes euh, réparations, maintenances, on en a de plus en plus parce que les voyageurs, bah, en gros, euh, on a un petit peu rien à faire de vos logements et euh, se lâchent. Donc, il faut prévoir tout ça et il faut pouvoir le gérer tout ça. Il faut pouvoir gérer le planning, gérer les absences, euh, gérer bah, qui fait quoi, quand, comment, est-ce que la prestation a été réalisée ou pas, gérer les incidents avec les voyageurs. Et ça, à mon sens, c'est une démarche beaucoup plus organi euh, on va dire euh, organisé par rapport à sa société, par rapport au fonctionnement de son entreprise. Donc moi, je préfère plus investir dans un CRM, un logiciel, un outil qui me permet de gérer mes équipes, gérer ma société, que finalement utiliser un chain manager que aujourd'hui, je peux complètement me passer. Donc c'est pour ça que nous, en interne, on a développé un outil que je vous présenterai très prochainement sur cette chaîne YouTube. Un outil qui répond à toutes ces problématiques-là, qui est aujourd'hui en bêta test avec de nombreuses conciergeries. Donc, je vous en reparlerai très prochainement. Et cet outil, très clairement, est un vrai... Euh, pour moi, c'est indispensable. Enfin, Là, aujourd'hui, si vous voulez bien gérer votre activité, bien gérer votre business et eh bien... Euh, mais vraiment, quand je dis bien gérer, ça va vraiment jusqu'aux tâches de, de, de, de réparation. Où est-ce qu'on en est Le suivi, euh, le suivi des factures. Est-ce que ça a été réglé, pas réglé euh, Est-ce que le ménage a été réalisé, pas réalisé Est-ce qu'il y a un problème dans le ménage Oui, non Enfin, tout ça, en fait. Vous comprenez Et ça, ce sont des vraies problématiques qu'on a aujourd'hui quand on fait de la conciergerie, mais quand on fait de la sous-location également. Et quand on a pas mal de logements en location compte durée et qu'on a plusieurs intervenants et que vous voulez vraiment être en mode pilotage de votre société, pour moi, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des outils. Enfin, là, pour le coup, ça devient vraiment indispensable. Euh, autant le chain manager, je vous le redis, pour moi, n'est plus quelque chose d'indispensable comme ça l'était à une époque. Pourquoi Parce que notamment Airbnb, bah, aujourd'hui, a développé des, des outils. D'ailleurs, quand vous allez sur Airbnb, vous le voyez, hein, il vous parle très clairement euh, d'outils. Hein, il y a carrément un onglet outils, il vous en parle. Et du coup, vous avez tout ça qui est euh, complètement euh, bah, prévu hein, pour vous aider à, à piloter euh, vos appartements en location euh, courte durée. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur ça, euh, voilà, ou si vous avez des remarques à faire, ou, ou euh, peut-être des suggestions aussi euh, sur des problématiques que vous rencontrez au quotidien. C'est toujours très intéressant, enrichissant. Hein. On est là, cette chaîne YouTube, pour justement avancer, être un moteur et non un suiveur. Vous comprenez Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Le pouce vers le haut, comme d'hab, hein, vous le savez, et puis, euh, bah moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bah, tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.